Chers traders et investisseurs, lundi 4 novembre, bonjour. Écoutez, tout va bien ce matin, même plus que bien. Nous maintenons notre objectif sur le DAX en swing trading. Nous y sommes, nous en sommes peu éloignés à l'heure à laquelle nous nous parlons. Les marchés restent très bien orientés, en progressant d'environ en 1% en Europe. Et comme je vous l'ai dit, surtout il y a quelques jours, lorsque les marchés aux états unis cassent des records, ils poursuivent leur progression durant de plusieurs jours après cette cassure. Et entraînent ainsi l'ensemble des marchés mondiaux. C'est immuable depuis des dizaines d'années et ça ne change pas. Donc, en fin de matinée, nous ne sommes plus qu'à 50-60 points de notre objectif en swing trading sur le DAX et nous espérons bien l'atteindre. Peut-être même aujourd'hui, nous verrons bien demain. Et nous sommes très impressionnés par le dynamisme de ces marchés. Il faut surfer sur la vague et surtout ne pas s'y opposer. Donc, dans ce contexte, ce matin, nous avons été actifs et réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés de deux médailles. Nous espérons une après-midi tout aussi active. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et vous disons à demain.